Quelle est la différence entre un coaching et une psychothérapie Si je manque de confiance en moi, par exemple, et que je désire me faire accompagner pour dépasser ma timidité, quelle est la bonne solution Est-ce que je me tourne vers un coach ou est-ce que je vais voir un psy Et un psy, ça peut être un psychologue, un psychothérapeute, un psychiatre, différents termes qui sont en fait des réalités différentes. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner quelques repères pour que vous puissiez différencier facilement ces différentes approches et à minima que vous puissiez connaître la spécificité du coaching par rapport à la psychothérapie. Une caractéristique du coaching, c'est que la personne qui vient voir le coach est censée avoir une demande, une demande que nous allons formaliser en un objectif. Donc dans un coaching, nous avons un cap, une destination, quelque chose à atteindre. Par exemple, un objectif de coaching, ça peut être « je désire prendre davantage la parole quand je suis dans un groupe ». On a affaire à un objectif concret, prendre la parole, spécifique, le fait d'être dans un groupe, mesurable parce que je peux très bien mesurer euh, compter le nombre de fois que je prends la parole au cours d'une journée au boulot ou dans, dans mon cercle d'amis donc un objectif concret spécifique mesurable et limité dans le temps alors que la psychothérapie n'exige pas forcément de définir un objectif concret le patient va être accueilli dans son mal-être, parfois indéfinissable. Et le rôle du thérapeute, c'est justement de diagnostiquer ce mal-être et de proposer un traitement, une, une voie de guérison. Du fait que le coaching poursuit un objectif spécifique et qu'on va rester concentré sur cet objectif, il est normal que le coaching s'arrête, le coaching prend fin lorsqu'on a atteint l'objectif. Les coachings sont parfois très courts, parfois deux ou trois séances peuvent suffire lorsqu'il s'agit simplement de déclencher une impulsion ou une stratégie chez la personne. Dans d'autres cas, les coachings sont complexe par exemple quand on désire développer toute une série de compétences sociales liées à, à l'expression à la gestion émotionnelle etc en, en dépassant nos peurs là on a affaire à un coaching plus complexe qui peut prendre 10 à 20 séances éventuellement une trentaine de séances mais on dépasse très rarement une année complète de coaching donc le coaching c'est une intervention limitée dans le temps en revanche, en psychothérapie, le processus peut être beaucoup plus long. Je pense particulièrement aux psychothérapies introspectives, comme la psychanalyse tout particulièrement invite le patient à travailler sur lui pendant parfois des années, voire des décennies. Il y a des gens qui sont venus me voir en coaching et qui sortent de 20 ou 30 ans de psychanalyse par exemple. Bon, c'est vrai, ces dernières années, on a vu apparaître des thérapies de plus courte durée. On les appelle d'ailleurs les thérapies brèves. Le coaching, vous l'avez compris, s'adresse donc à des personnes capables de formuler une demande. Des personnes capables de se responsabiliser autour de leurs actions, leurs émotions, etc. Par exemple, une personne qui serait atteinte de, de psychose paranoïaque, euh, qui a tendance à, à pointer euh, le, le problème comme venant systématiquement de l'extérieur, ou bien euh, une personne schizophrène euh, qui ne serait pas ancrée sur euh, le réel, sur, sur les éléments de réalité. Euh, des personnes de ce profil, on ne peut pas les coacher. Elles, elles relèvent de la psychologie clinique. Donc, en coaching, même si la personne ressent éventuellement de, des peurs, des blocages, de fortes émotions, on va quand même considérer la personne comme un adulte responsable, désireux de s'améliorer. Il ne faut pas oublier que le coaching vient du monde du sport, où on a un focus sur l'amélioration de nos capacités et de nos performances. Et en matière sociale, euh, on parlera de capacité d'expression, de capacité euh, relationnelle, de capacité de gestion émotionnelle. Tandis que psychothérapie est construite sur une toute autre étymologie. Donc psychothérapie, ça vient de psyché, qui veut dire l'âme, et de thérapie, euh, qui signifie le processus de guérison. Donc psychothérapie euh, signifie littéralement le processus de guérison de l'âme. Ce qui implique quelque part qu'en psychothérapie, on considère le patient comme malade. Donc le patient, c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans la définition officielle de la Fédération des Thérapeutes en France, le patient est atteint de troubles mentaux, psychologiques ou psychosomatiques et le thérapeute est là pour proposer un traitement. D'ailleurs, la psychothérapie est parfois accompagnée d'un traitement médical, de traitement médicamenteux. Et là, on sort vraiment du, du rayon du coaching. C'est pas du tout dans, dans les compétences du coach, ni même du psychologue, euh, à part aux États-Unis, où la législation est un petit peu différente. Je pense qu'aux États-Unis, le psychologue peut prescrire, mais euh, en Europe, en France, c'est uniquement le psychiatre qui est habilité à, à prescrire des médicaments. Donc le psychiatre, c'est vraiment la profession qui se situe à la, à la jonction entre la médecine et la psychologie. On est dans la santé mentale. Entre les séances, le coach donne des exercices, des challenges, des actions. Des actions soit introspectives, comme le fait de devoir se poser certaines questions durant la semaine, ou des actions pures et dures, comme le fait de devoir prendre la parole dans tel ou tel contexte, faire un compliment, faire une critique, s'inscrire à une activité parfois des exercices plus originaux et très fun. En tous les cas, le coach accompagne la personne dans son changement concret au jour le jour, dans, dans la vie réelle. Alors qu'en psychothérapie, on imagine plutôt, en tout cas dans la psychothérapie classique, on imagine le patient assis dans son fauteuil avec... En face de lui, un psychothérapeute, un psychologue qui l'écoute attentivement et l'invite à dérouler, déployer son auto-analyse. Maintenant, ce tableau un peu binaire entre le coaching orienté action et la psychothérapie orientée introspection ne correspond plus tout à fait à la, à la réalité d'aujourd'hui. Parce que d'une part en coaching on fait de l'introspection, on invite aussi euh, la personne à, à réfléchir, à se poser des questions sur euh, ses valeurs, son identité, sa mission de vie, ses, on explore ses croyances. Donc on fait de l'introspection quelque part en, en, en coaching et en psychothérapie, et on a vu apparaître ces dernières années des psychothérapies beaucoup plus concrètes et beaucoup plus orientées sur l'action. Je pense notamment au TCC, aux thérapies cognitives et comportementales, où on travaille vraiment non seulement sur le plan cognitif, on fait ce qu'on appelle dans notre jargon de la restructuration cognitive, c'est-à-dire qu'on amène le patient à reconsidérer sa, sa façon de penser, son, son modèle de pensée mais on ne s'arrête pas là, on fait du cognitif et du comportemental donc c'est une thérapie qui invite aussi le patient à déployer dans la vie réelle, dans, à travers des comportements concrets déployer son, son nouveau mode de pensée plus adapté En coaching, comme je vous le disais nous avons une destination donc on part d'un point A et on va à un point Z ce qui implique une capacité à se projeter dans le futur en coaching en fait on a un focus essentiellement sur le présent et sur le futur sur le présent où on essaye de s'améliorer le présent auquel on se confronte dans un mouvement de changement avec un futur désirable et désiré en coaching, on fait rarement une incursion dans le passé. En coaching, on va s'intéresser au passé uniquement si la personne nous y amène. Par exemple, lorsqu'une personne nous dit qu'elle a du mal à adopter un nouveau comportement à cause d'une blessure ancienne, d'un traumatisme. Et à ce moment-là, il existe des techniques de coaching où on va revenir à un événement passé et le nettoyer. Mais de manière générale, le coaching s'intéresse beaucoup plus au présent et au futur désiré. Par contre, en psychothérapie, on va également désirer un, un meilleur futur pour son patient, un futur plus confortable. C'est le but du travail, mais en psychothérapie, comme vous le savez, on va quand même beaucoup s'intéresser au passé. Il y a un focus important sur le passé. On remonte à l'enfance, euh, on, on s'intéresse au vécu familial, aux liens au père, aux liens à la mère, etc. Et donc là, on est dans une démarche très différente euh, du coaching qui, comme je vous le disais, a principalement un focus sur le présent et sur le changement euh, futur. Le coaching et la psychothérapie sont parfois très complémentaires. Par exemple, une personne qui a suivi une psychothérapie, qui a été dénouée des éléments freinants aux racines de sa psychologie, sera d'autant plus à même d'effectuer un coaching efficace. Le coach doit pouvoir aussi respecter ses limites, les limites du métier. Dans certains cas, je vais vous donner quelques exemples, dans certains cas, il est nécessaire d'accepter le fait que le, la personne n'est pas apte à suivre un coaching. Donc, par exemple, lorsque la personne ne parvient pas à passer à l'action. Hein, je vous ai dit, le coaching est très orienté sur l'action. Si au bout de deux ou trois séances, la personne ne fait pas les actions qu'on a convenues, ne fait pas les actions pour lesquels elle s'est engagée, c'est qu'il y a quelque chose qui, qui bloque vraiment et que la, la dynamique du coaching risque de ne pas être efficace. Dans ces cas-là, il vaut mieux réaiguiller la personne vers une, une thérapie. Un autre cas de figure problématique, c'est lorsque la personne n'accepte pas de se responsabiliser, de se remettre en question. La responsabilisation, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une clé du coaching. À partir du moment où la personne n'accepte pas de voir ses imperfections et, et, et les corriger, de vraiment se remettre en question, euh, il n'est pas possible de mener un coaching efficace. Donc là aussi, on, est dans, on a un deuxième cas de figure où il est préférable d'aiguiller la personne vers une psychothérapie. Un troisième cas de figure, c'est lorsque l'émotion est trop forte. Hein, donc quand la peur est très intense, par exemple, c'est ce qui fait la différence entre une timidité de... Une timidité d'intensité moyenne et une véritable phobie sociale. Ça m'est déjà arrivé deux ou trois fois de recevoir en, en coaching des personnes qui ont euh, extrêmement peur. Euh, on est vraiment dans, dans la phobie sociale. Ce sont des personnes qui euh, ne peuvent pas croiser quelqu'un dans la rue sans être quasiment en, en panique. Donc le, le niveau de peur est vraiment très élevé. Et dans ces cas-là, euh, il faut bien avouer que le coaching euh, n'est pas très efficace. Il vaut mieux réguler la personne vers un, un psychologue ou un psychiatre ou des, des thérapies spécialisées dans le traitement des phobies. Un quatrième cas de figure, c'est lorsque la, la personne euh, est complètement instable, va changer d'objectif euh, à tout instant, ou euh, vous manipule euh, aussi. Donc voilà toute une série de, de cas de figure où le coach devrait pouvoir euh, se dire que la personne euh, n'est pas euh, à même d'effectuer ce coaching et la régulier vers un psychologue. Un point important à mentionner du point de vue légal et du point de vue de l'encadrement de ces métiers, c'est le fait que le coaching n'est pas un métier encadré, il n'y a pas de statut légal officiel pour le métier de coach. En clair, ça veut dire que n'importe qui peut se dire coach, euh, s'improviser comme coach et malheureusement c'est ce qui se passe. Donc vous allez trouver sur le marché des personnes qui sont coachs et qui ont suivi un cursus consistant. Par exemple, dans mon cas, j'ai suivi 18 mois de cours intensifs avec des stages pratiques supervisés et quelques formations complémentaires. Mais vous allez également trouver des gens qui se disent coachs et qui n'ont ni expérience euh, ni diplôme. En revanche, le métier de psychologue, lui, est complètement protégé. Donc un psychologue, c'est de facto quelqu'un qui a suivi des cours de niveau universitaire. De même pour un psychiatre. Un psychiatre relève du domaine de la santé. Le psychiatre est à cheval entre la médecine et la psychologie. On est dans le domaine de la santé mentale. En revanche, pour l'appellation de psychothérapeute, c'est beaucoup plus compliqué. D'abord parce que le métier de psychothérapeute n'est pas défini de la même manière selon les pays. Donc que vous soyez en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, en France, au Canada ou aux états unis la définition de ce qu'est un psychothérapeute va varier. En France, la situation est particulièrement croustillante, j'allais dire, dans le sens où le métier de psychothérapeute est désormais protégé, pas depuis très longtemps, depuis 2010, le titre de psychothérapeute est protégé. En revanche, n'importe qui peut proposer, euh, et c'est bien parce que ça, ça donne une, une créativité également autour des, des variantes thérapeutiques, mais n'importe qui peut proposer une thérapie. Donc vous pouvez, en clair, vous pouvez être psychopracticien de fait, sans être psychothérapeute. Donc vous voyez qu'on est dans un univers assez complexe. Alors, qui consulter si vous avez des problèmes de timidité ou de confiance en vous Il y a plusieurs possibilités tout à fait valables. La première, c'est de consulter simplement un psychologue. Mais dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est de vous tourner vers un psychologue qui est formé aux thérapies cognitives et comportementales. Ce n'est pas moi qui le dis, je me base sur les propos de Christophe André. Christophe André qui est un psychiatre vraiment spécialisé dans les peurs sociales. Donc Christophe André, vous verrez en librairie, il a écrit de nombreux ouvrages sur la timidité. La position de Christophe André, c'est que les thérapies cognitives et comportementales ont prouvé leur efficacité en termes de traitement des peurs sociales, ce qui n'est pas le cas, ce qui est beaucoup moins évident pour la psychanalyse par exemple. Et c'est un peu logique quand on y pense, en psychanalyse, la personne reste dans son mental alors que l'enjeu, tout l'enjeu du dépassement de la timidité, c'est de sortir de ce mental et euh, d'oser plonger euh, dans, dans le social, d'oser euh, s'exercer aux, aux interactions sociales. Donc une première possibilité, c'est le psychologue formé aux thérapies cognitives et comportementales. La deuxième possibilité, c'est de vous tourner vers un coach. Et dans ce cas-là, étant donné que le, le métier de coach, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'est pas euh, protégé, il faut quand même vous assurer que la personne vers laquelle, euh, à laquelle vous allez vous confier euh, dispose d'un minimum d'expérience euh, et de formation en la matière. Mais je peux vous dire, étant donné que je suis formé à la fois au coaching et aux thérapies cognitives et comportementales, que quand on y regarde de près, finalement, il n'y a pas beaucoup de différence entre le coaching, en tout cas dans sa version la plus aboutie, et les thérapies cognitives et comportementales. Le vocabulaire est un petit peu différent, les TCC vont peut-être aller parfois un petit peu plus loin sur le plan technique, mais en gros, sur le terrain, on est dans les mêmes mécanismes. Donc ce qui est important, c'est que vous ayez aussi confiance en la personne. Il faut que vous suiviez votre boussole, il faut que vous puissiez trouver quelqu'un qui vous donne confiance, qui vous donne l'impression d'avoir compris votre problème, qui vous donne envie, qui vous motive de vous lancer dans un processus de changement. Et là, c'est toujours un petit peu personnel, il faut avoir des atomes crochus avec la personne que vous allez choisir. Une fois que vous êtes lancé dans un coaching ou dans une psychothérapie, restez attentif, vous avez tout à fait le droit de rester critique. Si au bout de 5 ou 10 séances, vous sentez que vous n'avancez pas du tout, ou vous n'avez pas du tout de feeling avec l'accompagnant, vous avez tout à fait le droit d'interrompre le processus ce qui peut vous aider aussi à faire le bon choix c'est simplement le bouche à oreille en général les bons praticiens ils font parler d'eux en bien c'est toujours intéressant d'écouter quelqu'un qui a des références de tel ou tel bon coach ou bon psychologue la spécialisation ça joue aussi c'est difficile d'être bon en tout de faire de la psychologie tout azimut donc en général quand la personne a une spécialité affiche une spécialité c'est aussi un bon signal en tous les cas ne restez pas pas dans votre mal-être, prenez soin de vous, faites-vous aider si nécessaire parce que ça fait gagner du temps, ça fait gagner de la vie, avoir confiance en soi, ça fait du bien, ça permet de croquer la vie à pleines dents. Merci pour votre écoute et à très bientôt.